Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à Empire 47 et je m'en vais vous montrer en exclusivité la toute nouvelle chamane. Alors, on a une petite permission spéciale pour venir essayer la chamane ce matin. il la conserver en bon état avec les conditions changeantes de l'automne. Donc, on n'ira pas en fou pour faire attention de ne pas briser les virages. Mais elle est très belle. Wow! Qu'est-ce que je peux vous dire, sur la chamane, c'est une piste bleue, donc intermédiaire, d'une longueur de 1.8 km. Elle se prend à la fin de la montée de lait. Wow! <rire> Tellement belle! une belle petite piste rapide qui peut euh, ressembler un petit peu à la camion elle partage un petit peu le même euh, dénivelé alors, qu'est-ce qu'on a là? oh, un petit peu de slab oh, on a quelques sauts nice ah, va être la fin. Ah. Donc la chamane a été ouverte quelques jours cette semaine. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de fête. Il voulait laisser les gens la découvrir. Par eux autres même. Si les gens la voulaient un peu voir comment elle va se placer avec le temps. Ouf. Waouh Shark est super belle. Wow. Ah. Ah. Oh, oh. <laughs> oh j'adore ça. <laughs> Merci Empire 47. Waouh, c'est d'or ben nice Hop, la vitesse pour cela. là Waouh Allez, bum, jambes. Comment ça J'ai pas su qui travaillait là-dessus. <rire> Waouh. La quand même assez au courant des pistes qui se font dans les différents centres celui-là j'ai manqué le bateau <rire> wow ah <rire> oh, est longue en plus on donne une version plus facile de la regardeur Wow. Oh, il y a une piste qui croise ici. Je sais pas embarquer c'était quoi. Ah. On va arriver dans le coin de la Huron, j'imagine. Selon euh, oh, le dénivelé. Je pas le seul d'avoir fait cette erreur. Oh my God. C'était la chamane. Wow! Angle up! <sighs>